Aujourd'hui, je vais me maquiller avec les produits By Beauty Bay que j'ai eu dans ma boîte mystère et avec euh, ceux que j'avais déjà pour compléter ce que j'avais pas. Et puis, il y a quelques produits que j'ai pas du tout dans la gamme Beauty Bay. Euh, bah, la plupart, c'est parce que tout simplement, ils n'existent pas dans la gamme Beauty Bay. Donc, je vais prendre les produits que j'utilise euh, habituellement. Donc, je vais commencer tout de suite avec le spray fixateur, euh, non, le spray euh, primer. Donc, le Oil Control priming Mist, qui peut aussi s'utiliser comme spray fixateur, même s'il en existe un euh, spécifiquement spray fixateur. Ensuite, je vais venir mettre sur ma zone T le euh, Blur Matte Stick. Hop, voilà. Pour bah, flouter les pores un petit peu sur mon front mon nez et un peu mes joues par ici un petit coup sur le menton ça fait pas de mal et je vais venir étaler un peu directement à la main voilà donc il est plutôt pas mal ça un peu ben on peut flouter les pores, Alors on les voit quand même parce qu'en ce moment les miennes sont très apparentes, mais euh, voilà, ça camoufle un petit peu, j'aime bien. Ensuite je vais venir faire un petit peu de correction de couleur. Donc là il n'y a pas de produit by Beauty Bay, donc c'est toujours mon duo de chez Physicienne Formula. Donc je vais venir mettre un petit peu de orange sur la partie bleue de mes cernes. Hop, donc par ici. alors là, au niveau de mes yeux, j'avais des grosses plaques d'eczéma qui sont légèrement en train de partir, mais du coup ça va quand même pas mal marquer, même si j'essaye de beaucoup hydrater. Dès que je mets des produits qui ne sont pas des crèmes hydratantes, ça marque un petit peu, mais bon, bah c'est comme ça, on fait avec. Et ensuite, je vais venir mettre le côté vert sur les quelques petits boutons et quelques rougeurs que j'ai en ce moment pour camoufler un petit peu. J'aime beaucoup ce produit, ça camoufle plutôt pas mal les rougeurs et euh, tout ce qui est euh, bleuté au niveau des yeux, etc. Et donc quand je vais venir mettre ma crème teintée par la suite, ou le fond de teint, ou quoi que ce soit, normalement ce sera déjà un petit peu plus unifié. Je passe à la crème teintée, toujours celle de chez Nars, dans la teinte Groenland. Je prends un pinceau cette fois-ci. Et j'enchaîne avec l'anti-cerne, toujours celui de chez Colourpop. Et on va repasser à des produits Beauty Day avec bronzer, blush, highlighter. Donc le bronzer, c'est un que j'avais déjà, parce qu'il n'y en avait pas dans la boîte mystère. Et euh, blush, highlighter. Hop Blush Highlighter, c'est des nouveaux que j'ai eu dans ma super boîte. Alors, le bronzer, il est dans la teinte Donut. Donc, je prends un pinceau Beauty Bay. Je prends le pinceau Make Me Blush de la gamme Rose Gold. J'ai plusieurs gammes différentes de pinceaux Beauty Bay. La, celui que j'utilisais pour le bronzer, c'était le BB104. Ici, c'est le Make Me Blush. Et donc, je prends mon nouveau blush dans la teinte Coral. Il a l'air assez pigmenté. Et pour l'highlighter, je prends le pinceau de la gamme blanche, c'est le BB105. Et je prends l'highlighter en teinte Trophy. Il est assez poudreux. Et très jaune doré. les highlighters Beauty Bay, ils sont très jolis mais ils marquent un petit peu quand même euh, la peau et les, les imperfections contrairement à d'autres euh, highlighters que j'ai qui sont peut-être un peu plus chers. Mais qui du coup ont une poudre tellement fine qu'elle vient totalement se fondre à la peau. Là ça va vraiment se déposer au-dessus. Après bon là j'en ai pas mis non plus à l'excès. Donc ça va, puis je sais que j'ai des imperfections sur la peau, donc bon bah c'est tout, c'est comme ça. Et tant que j'y suis, je vais tester le Brow Fixer que j'ai eu dans la boîte surprise. Donc c'est le gel blanc avec des petites fibres. Bon, j'ai pas de crayon et, et j'ai un peu la flemme d'en mettre un pour combler les trous, donc on va dire que ça va aller et que ça va fixer. Alors je trouve que celui-ci a été un peu mieux réussi que l'autre, là ça, ça veut pas trop rester euh, vers le haut. Ça va bien faire la mise au point, voilà. Bon, c'est pas grave, je suis pas une experte des sourcils dans tous les cas. Donc je vais remettre un petit coup de du primer, bon ça marche aussi comme spray fixateur pour fixer le teint. Et après on passera aux yeux. Pour les yeux, je vais utiliser la grande palette que j'ai eu dans la boîte mystère, celle de Jade ressemble à ça c'est une grande palette avec 42 phares et donc j'ai envie de faire un maquillage aléatoire avec euh, avec cette palette donc euh, j'ai un générateur de nombres aléatoires à côté de moi sur la fenêtre de l'ordinateur et je vais tirer euh, six nombres pour euh, six différentes euh, parties de l'œil donc je vais tirer une couleur pour faire le creux paupière, une couleur pour faire le coin externe une couleur pour faire le milieu de la paupière une pour faire la partie interne euh, une pour faire le ras de cil euh, inférieur et une pour mettre en coin interne, donc on va voir ce que ça donne j'espère que ce sera pas trop euh, le bazar au niveau des couleurs et des teintes à, à sortir, donc du coup, hop, je vais tirer les six chiffres. Je vais vous montrer ici ce que ça donne. Donc, du coup, pour le creux, on a cette couleur là, ce qui est pas mal, peut-être un peu clair, mais ça passe. Pour le coin externe, on a cette couleur là, 22h22. Donc bon, à l'écran, j'ai l'impression que vous la voyez un peu verte, mais c'est plus, euh, plus jaune quand même. Euh, ensuite, pour le milieu de la paupière et le euh, red seal inférieur, on a Sunshine Skin qui est, hop, celui-ci. Donc c'est un irisé, un peu marron, donc euh, c'est plutôt pas mal. Pour l'intérieur de la paupière, on a... What's your sign, Han Donc c'est celui-là, donc c'est un peu étrange parce qu'il que c'est un irisé aussi qui est un peu plus foncé que celui qu'on aura au milieu de la paupière. Et pour le coin interne, on a Nefertiti qui est ce marron-là, donc là c'est le seul où je suis pas forcément très très très ravie parce que bah, c'est un, un marron, donc c'est un, une couleur foncée et c'est pas, euh, pas un irisé non plus. Donc normalement dans le coin interne, on essaye d'illuminer. Bon, bon, on va voir euh, -ce, que ça va, ce que ça va donner. Peut-être que je tricherai un peu pour le coin interne. Je mettrai un irisé un peu clair, peut-être, parce que là ça risque d'être un peu un peu étrange. Je vais commencer par mettre ma base à paupières Beauty, donc celle-là c'est la numéro 1, c'est la blanche. Voilà, donc là on voit bien que j'ai des plaques de sécheresse, un peu sur plusieurs endroits de la paupière, là, là, là, ça marque, je peux pas y faire grand chose à part continuer à hydrater. Et donc je vais tricher un petit peu pour que ce soit plus joli en fait je pense que je vais intervertir la couleur que j'ai pour le creux paupières et la couleur que j'ai pour le coin interne donc c'est à dire cette couleur là et la couleur néphritique qui est celle-ci je vais mettre celle-ci en creux paupières et celle-ci je mettrai en coin interne parce que ça c'est vraiment la couleur de ma peau, donc en fait ça ne va pas se voir du tout dans le creux paupière, c'est dommage. Et le marron euh, foncé dans le creux, bah, c'est pas, pas terrible. Donc je commence par le Nefertiti qui est le marron que je vais mettre en creux paupière. Pour le coin externe, je prends le pinceau BB205 et je vais prendre la couleur 22h22 qui est un jaune qui tire un peu sur le vert. Bon, pour le coin externe, c'est pas... un peu étrange mais soit... Ensuite, pour le milieu de la paupière, je vais prendre le pinceau O.G. Shader et la couleur Sunshine Skin, qui est un bronze irisé. Je vais peut-être mettre un petit coup de spray dessus. Et avec l'autre côté du même pinceau, je vais prendre la teinte pour l'intérieur qui est What's Your Sign Han, qui est cette fois un irisé encore mais plus euh, rosé, rosé-orangé. Pour finir, dans le coin interne, je vais prendre la teinte Good Vibes Only, celui qui était beige, et je vais essayer d'éclaircir un petit peu le coin interne. Et je vais en mettre aussi sous mon arcade sourcil parce que c'est vraiment exactement la couleur de, de ma peau. Et c'était pas fini autant pour moi parce qu'il faut que je fasse le euh, red seal inférieur donc pour ça je prends le pinceau just wing it et c'était avec la même couleur que ce que j'ai mis au milieu donc le sunshine skin et voilà bah, c'est c'est pas horrible, c'est juste un peu étrange avec le jaune là en, en coin externe, mais sinon, c'est pas pire, je trouve, pour quelque chose d'aléatoire. Alors, je vais mettre euh, du crayon en muqueuse. Donc, bah, je vais mettre un de mes nouveaux crayons, puisque j'ai des crayons qui sont euh, irisés de Cushion, qui est, je pense, un peu un mix de ces deux couleurs-là. Ça ira très bien. Et en une case supérieure, je vais mettre le crayon marron. Donc celui-ci il n'est pas nouveau, mais c'est pas grave. Je vais faire un trait d'eyeliner avec le liquid eyeliner de chez Beauty Bay, bien sûr. Bon, c'est pas le meilleur eyeliner du monde, s'il y a un produit que j'aime le moins dans tous ceux que j'ai utilisés, c'est vraiment cet eyeliner, c'est pas, pas ma tasse de thé. Je me recourbe les cils. Et je vais mettre un mascara de chez Colourpop, le Level Up en marron, puisqu'il n'y a pas de mascara chez Beauty Bay. Et celui-là je l'aime beaucoup. Voilà, donc c'est un mascara qui sépare bien les cils, qui garde plutôt pas mal la courbure et qui fait pas euh, des paquets, qui ne fait pas un effet euh, trop trop euh, énorme, mais du coup là j'aime bien. J'ai un peu loupé avec le trait d'eyeliner, du coup on voit pas trop les cils qui ressortent, mais bon c'est pas grave. Et ensuite pour les lèvres, je sais pas trop ce que je vais faire. Donc j'ai j'ai tous ces rouges à lèvres. Et je sais pas trop lequel je vais prendre. Je prendrais bien un, un peu marronné ou un peu orangé. J'ai le smile et le sunset. Donc, ça, c'est le sunset. Et à côté, il y a le smile, ici. Sinon, dans les oranges, il y a le bikini. Donc ça, c'est celui qui était... Donc là, bon, vous, vous le voyez plus rose, mais il est beaucoup plus... Beaucoup plus... Je vais y arriver. Il est beaucoup plus euh, orangé euh, qu'orail. Mais je pense que c'est un peu trop vif. Et je vais prendre le sunset. Alors j'ai pas de crayon à lèvres qui va bien aller de chez Beauty Bay. Donc je pense que je vais avoir la flemme et que je vais juste mettre du rouge à lèvres. Voilà, donc je trouve que c'est plutôt pas mal après bah, encore une fois j'ai les lèvres assez sèches en ce moment et ça c'est le genre de, de rouge à lèvres qui marque un petit peu j'ai mis du gloss avant mais ça suffit pas et puis bah, par dessus tant qu'à faire je vais mettre le gloss repulpant Donc, je vais utiliser un petit pinceau je vais en mettre sur ma main et je vais utiliser un petit pinceau parce que sinon je vais mettre plein de couleurs à l'intérieur de mon gloss, et ce serait dommage. Et voilà pour le look euh, final. Bon, je pense qu'il y a moyen de s'amuser un peu plus avec cette palette. Là, ça reste quand même relativement neutre. Alors qu'il y a des couleurs un peu plus flashy, etc. dans la palette. Donc je ferai d'autres maquillages avec. Mais là, c'est plutôt pas mal. Puis pour une fois, la touche de couleur est à l'extérieur. D'habitude, on la met plutôt à l'intérieur. Enfin, dans ce que j'ai l'habitude de voir, en tout cas. Donc voilà, ça change un petit peu. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, bah, à bientôt.